Ok, Congolais, Congolais, c'est bien. Moi, moi, je suis Ivoirien, mais j'habite, je suis aux États-Unis. Oui, oui, oui. Bon, moi, je suis Congolais. Voilà, moi je suis aux, et, et, voilà, moi, je suis aux États. unis Et, et j'ai une mission, c'est enseigner la parole de Dieu. Hein? C'est la, la mission que Jésus-Christ nous a confiée, de prêcher la parole de Dieu. Mais, mais qui... tu as dit quelque chose. Tu as dit que dans le monde entier, vous êtes seulement que quatre ou bien cinq à connaître la Bible. Les autres ne connaissent pas la Bible. Euh, je, je, je, je, je, je vais corriger, je, dis ceci, je, je, dis, je disais ceci, dans le monde, les gens qui parlent hein, de la Bible, les gens qui maîtrisent bien la Bible et puis qui parlent aussi du Coran, voyez-vous, puisqu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans, dans ce monde, beaucoup de pasteurs, nos pasteurs, ils ne s'intéressent pas au Coran, ils ne connaissent pas ça. Ah, ils ne connaissent pas ça. Ah, bon. tu parles de la Bible et du Coran en même temps. Quoi? Oui, oui, oui, oui. nous ne sommes pas nombreux. Les gens qui connaissent ça, ils ne sont pas nombreux. Euh... Oh, donc, tu connais bien le Coran. Hein? Mais, je, je connais le Coran. Je connais la Bible. Ok. Je connais Dieu. Ok, c'est intéressant. c'est intéressant ça. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je disais. Ah, J'aimerais qu'on puisse parler d'une manière... Pour ne pas se faire des, des, des surprises, on fait un bon rendez-vous. là, Comme aujourd'hui, je suis libre. Si vous me dites, on va débattre, vous, vous avez dit, on va débattre même à 16h, même à 15h, même à telle heure, même vous donner même 20 minutes, 30 minutes, on peut organiser quelque chose. Et puis ne faites pas, lorsque vous êtes pressé pour aller à la mosquée, lorsque vous êtes libre, on prend même 30 minutes, ou bien une heure pour parler sur la parole de Dieu. C'est ce que je veux. Il n'y a pas de problème. Donc, euh, donc apportez vos, euh, vos appareils. Oui. Et puis, bon, je ne sais pas comment que vous allez le faire sur, sur le Zoom, parce que moi, j'ai un Zoom, mais je ne sais pas comment que ça se fait. Oui, oui, j'ai voilà. un Zoom aussi. On va le faire sur Zoom. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc... <rire> Et... Est-ce que vous avez déjà essayé StreamYard? Non, je n'ai pas ça, je ne connais pas ça. Non, non, là, là StreamYard, ce n'est pas un, un, problème, un programme qui demande de, de télécharger. C'est juste sur. Vous, vous cliquez, vous, vous écrivez StreamYard.com et puis la page va s'ouvrir directement. Vous cliquez là-dessus, l'émission passe. C'est comme Zoom. Mais on appelle ça StreamYard.com. C'est juste le browser. Vous allez juste « Browse » et puis vous vous entrez là-dedans. Euh, tu, tu as Stream » quoi? « Streamyard. Je, je vais vous envoyer un, un petit échantillon de « Streamyard. Vous cliquez là-dessus et puis l'émission passe. Ok, euh, je ne sais pas. Bon, Envoyez-moi, je vais voir. O, o, ok, je vais vous envoyer ça tout de suite. Là, c'est un petit échantillon. Hein, euh, je, je peux même vous envoyer ça. Vous, vous, vous pouvez je, euh, cliquer là-dessus et puis, euh, puis l'émission va passer. Hein? On peut même... Bon, bon, on... bon, bon. Faisons, faisons, faisons un essai. Faisons un essai. Envoyez-moi quelque chose. Avoir... Le, le lien est là. Je, je viens de vous envoyer le lien. Vous, vous cliquez là-dessus. Vous, vous allez voir comment que ça, ça va passer. Si vous cliquez là-dessus, moi, je vous voir. Je vous ai envoyé le lien. Si vous cliquez vous là, mais j'arrive pas. pas. Ok, je copie, je suis. Non, je vous ai envoyé ça par WhatsApp. Vous, vous cliquez juste sur le lien, la page va s'ouvrir. On va vous demander d'écrire votre. Voilà, je vais Bon, je suis là dessus. Oui. On va vous demander votre je suis là là. Oui. Ah, je vous vois déjà. Ah, je vous vois. Que ça se passe. Oui, vous me voyez aussi, n'est-ce pas? Oui, je vous vois. Ah, oui. Là, là, là, là c'est bon. Là, c'est très bon puisque je, vous, je oh, vous. Attendez, attendez, attendez. Je vais couper le WhatsApp. Ah, uh, uh, allô? Uh, uh, allô? Vous me voyez bien maintenant Vous m'entendez? Très, très bien Très bien, vous voyez ce okay. programme ici ça, ça dépasse Zoom de très loin Ça dépasse Zoom Ok, ah, ok bon, Moi, je ne moi, je connais pas ça C'est ma première fois de voir ça il y, a, il y a stream, il y a depuis, il y a un stream. Ça, c'est le programme, le programme qui est beaucoup plus utilisé dans le monde, plus que même euh, Zoom, plus que tout le programme. Ça, c'est le meilleur. Le son est bon, tout, tout, tout est très bien réglé Voyez-vous? OK. Hein? Yeah. Moi, je suis un enseignant de la parole de Dieu. J'ai vu beaucoup de vidéos des gens qui parlent de Dieu, tout ça. Alors, nous devons nous aider, puisque en Afrique, nous avons beaucoup souffert de la colonisation, l'esclavage, des fausses religions tout ça. Alors c'est pour cela que nous voulons aider les gens. Hein, les gens, puisque les gens qui nous ont apporté l'Évangile deux fois, ils, ils ont fait ça avec des buts peut-être qui n'étaient pas corrects. Même les gens qui ont amené l'islam, ils ont fait avec des buts peut-être qui n'étaient pas corrects, des motifs impurs. C'est ce que la Bible dit. Les motifs impurs. Voyez-vous. Ah bon, comment est-ce qu'ils ont la Bible euh, euh, Comment est-ce qu'ils ont envoyé euh, l'islam euh, en Afrique L'islam est venu avec beaucoup de formes. C'est venu par les marchands. Il y avait des gens qui étaient des commerçants, des marchands. D'autres, ils étaient des esclavagistes, des gens qui vendaient les esclaves. Et ah bon? Ils faisaient ça. Oui, oui. Des oh, musulmans. Voilà. Oui, oui, des musulmans. Des musulmans. Amen. Les Arabes ou bien les musulmans? J'ai dit les musulmans. J'ai dit très bien les musulmans. Par exemple, j'ai je, je donné même un exemple. Ok. Ah, j'ai donné un exemple. Il euh, y, y avait des, des, des, des, des esclaves qui étaient vendus en Arabie Saoudite au temps de Mohammed. Ok. Des des Africains qui étaient vendus, d'autres étaient achetés et vendus et revendus. Parmi lesquels, comme euh, Bilal. Bilal, c'était un esclave. Il était esclave. Avant... Avant la venue de l'islam ou bien pendant l'islam Pendant l'islam. Pendant l'islam. Des musulmans Oui, des musulmans. Bon, ce pas des musulmans. Parce que déjà même que... Non, non. Déjà même que, que temps de, de, de, de, de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, déjà, euh, Bilal, qui était un esclave, tous ceux qui, ont, qui, tous ceux qui avaient adhéré à l'islam en ce moment, automatiquement, leurs esclaves ont été libérés, parce que on les enseignait ceci: nous ne devons pas avoir des esclaves, parce que le prophète a enseigné que, en tant que musulman, quelle que soit ta couleur, noire, blanche, arabe, asiatique, quoi que ce soit. Nous sommes tous la même chose. Donc, euh, l'être humain ne devait pas avoir pour esclave un autre, un autre être humain. Mais par contre, tu peux avoir des personnes pour travailler pour toi, mais pas en tant qu'esclave. Donc, euh, le prophète n'a pas dit à qui que ce soit, puisque euh, Bilal lui-même, il a été libéré, parce qu'il s'est rebellé contre la personne pour qui il travaillait en tant qu'esclave. Une fois qu'il a demandé à, être, à devenir musulman, ils ont tout fait, ils l'ont acheté. Parce que le prophète ne, ne pouvait pas avoir cette force-là pour dire à qui que ce soit, arrêtez l'islam. Non, du moins, arrêtez l'esclavage. Non, c'est venu doucement, doucement, en essayant d'expliquer aux gens pour les faire comprendre que voilà ce que l'islam dit. Voilà ce que l'islam dit. Ok, uh, Bilal Bilal a dit à Abu, Abu Bad, If you have bought me for yourself, then keep me. For yourself, but if you have bought me for Allah's sake, then leave me for Allah's work. So which I was right. So according to Bilal, whatever he's saying is true. That makes sense. He said, if he had bought me for Allah's sake, then leave me as leave me for Allah. So now the person Abu, uh, Abu Bakr, Abu Bakr, he was clear, he was clear to him. So now, since that uh Bilal He, he, he didn't want it to be a slave anymore. He accepted Islam. He was following Prophet Muhammad. So, automatically, whatever we're saying right now, I mean, um, a Muslim, the Muslim community took him and they free him from being a slave no, no. to not being a slave anymore. No, no, you see, on parle, parle d'une histoire, d'une chose. Puisque nous, nous, lorsque nous parlons, ce que je, je voulais, Nous devons parler selon ce qui est écrit au temps de Muhammad. Il y avait l'esclavage qui se faisait. On a Muhammad n'a jamais, n'a jamais, Muhammad n'a jamais libéré Bilal jusqu'à sa mort. C'est à dire ceci, c'est Bilal <rire> qui est parti jusqu'à sa mort. Mais pour quelle Bilal raison? Jamais... Ce Bilal n'a jamais été libéré. Pour quelles raisons ben, Mais moi, Bilal n'était pas l'esclave de Mohamed. Mais, mais écoutez, puisque euh, au, au temps de Mohamed, lorsque nous connaissons Moua, Moua, Bilal, on connaît qu'il était compagnon de Mohamed, comme on nous dit. Il mais Il était lorsque compagnon nous dit, et non esclave. Mais ici, nous voyons qu'il est parti même réclamer. Il a dit, est-ce que vous pouvez me libérer Maintenant, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Okay, maintenant, puisque il, nous, a été, il a demandé à qui il a demandé à Muhammad ou bien il a demandé ah. à Aboubakar Il a demandé à Aboubakar. Et ici, c'est un homme qui est en train de supplier. On ne l'avait pas libéré Parce que -ce qu en ce moment-là, il devait... n'appartenait en moment, en moment pas encore à l'islam. Ce n'est pas écrit comme ça. On a non, écrit. Mais si vous m'avez acheté. Qui a ici d'abord Qui a Aboubakar ici d'abord Aboubacar, lui, c'est le, le, le père d'Aïcha qui est le beau-père de Muhammad. Aboubacar, c'est dit. Est-ce que Bilal appartenait à Aboubacar? On a écrit ici. On a écrit ici. Mais si vous m'avez est acheté. Est-ce est que lui, il était le seul Aboubacar en ce temps? Le seul Aboubacar que nous connaissons, le seul Aboubacar dont on parle, le seul, le seul que nous avons ici, c'est Aboubacar. Ok, maintenant, maintenant lisons, lisons, Bilal dit, Bilal a dit à Abu Bakar, si vous oui. m'avez acheté pour vous-même, gardez-moi, pour vous-même. Mais si vous m'avez acheté pour l'amour d'Allah, alors laissez-moi pour l'œuvre d'Allah. Qu'est-ce qui s'est passé Où est-ce que Bilal voulait partir Et puis, il a parlé ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé Et puis, Bilal a dit cela à Abu Bakar. Dans, dans l'histoire, comme nous le voyons ici, ça montre très bien que ce monsieur était encore esclave. Encore esclave euh, Monsieur, écoutez-moi bien. On, oui. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi, pourquoi Bilal voulait partir et il a demandé ceci à Bakr? Pour quelle raison il a fait cela Pour, pour quelle Raison. Le, le, le, on ne peut pas sortir de ce qui est écrit. Nous nous limitons seulement à ce non, qui est écrit. Non, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Après la mort du prophète, Bilal a décidé de sortir de, de, de sortir même de, de, de l'Arabie. Parce qu'il ne pouvait pas, c'est-à-dire, il ne pouvait plus sentir le fait que, euh, comment on appelle ça, le prophète n'était plus là. cest ça le gênait beaucoup. Donc, automatiquement, Bilal a décidé comme ça de sortir parce que il se disait que lui, étant restant, restant là, lui qui est le compagnon du prophète, et, et que le prophète n'est plus là, donc automatiquement, ça, reste, ça le gêne. Mais les gens ne voulaient pas le laisser partir. Pourquoi Ils voulaient qu'il reste avec eux à, à, à, à, en Arabie. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qui va se passer Bilal va leur dire, « Mais du fait que, si vous m'avez acheté là, pour que je puisse être pour vous, alors gardez-moi. Il n'y a pas de problème. » Parce que, mine de rien, nous savons très bien que Bilal n'est pas venu de lui-même en Arabie. C'est-à-dire qu'il a été acheté d'une manière et lorsque il a décidé maintenant de suivre l'islam, automatiquement, on ne pouvait pas le prendre comme ça, l'enlever dans la main de ces personnes-là qui l'ont acheté. Mais il a fallu que nous, eux aussi, les, les musulmans, puissent donner de l'argent à ces personnes-là pour que vraiment Bilal puisse être libre de faire tout ce qu'il a envie de faire. Donc maintenant, comme il ne voulait pas que Bilal, c'est-à-dire quitte la main comme ça, automatiquement, ils ont demandé à ce que Bilal reste. Maintenant, la réponse de Bilal sera quoi si C'est-à-dire, l'argent que vous avez donné là, si vous avez donné ça pour que moi je puisse rester ici, alors, pour que moi je puisse être pour vous, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il n'a pas cette force-là. Mais si vous m'avez, c'est-à-dire, si vous m'avez si acheté pour la cause, pour l'amour d'Allah, c'est-à-dire que vous avez payé cet argent-là -à, à mon maître pour que moi, moi, Bilal, je puisse être libre, alors laissez-moi pour l'œuvre d'Allah. Voilà ce, qui, mais voilà, mais, voilà ce qui est dit ici. Écoute, écoutez, vous voyez tout, tout le problème que nous avons dans le monde, tout, tout, tout, tout, le, problème que, tout le problème que nous avons, Vous que, ne pouvez pas lire quelque chose, vous ne pouvez pas lire que chose et automatiquement voir que non, voilà ce qui est écrit, il a dit non, que non, non. A, été, a été... Au fait... Ton, ton explication là, là... La raison pour laquelle je vous ai posé cette question, c'est à cause de ça. Vous, vous, non, Non, écoutez, c'est que votre explication là, il faut nous donner cet écrit où oh, C'est là le problème. Mais je sais. Bon, ok. Vous, Moi, vous je, suis je, je, de, je, je suis en train de vous expliquer. Je vous en train de vous expliquer, en fait, les faits, les raisons pour lesquelles Bilal a voulu sortir de l'Arabie. La raison pour laquelle Bilal voulait sortir, là. C'est ce que je vais vous expliquer. Donc, maintenant, si vous dites que non, de vous montrer les faits, de vous montrer, je suis en train de vous expliquer. Vous dites que non, parce que Bilal était toujours esclave. Il était toujours esclave. Donc, automatiquement, comme ça, là, ça serait un peu difficile. Tu vois Maintenant, ce qui a écrit là, au fait, il y a une histoire derrière. Ce n'est pas juste écrit seulement que lui Bilal a, a décidé de partir et puis automatiquement ils ont fait de lui un esclave. Mais ce qu'on va faire, on va, on va reprendre cela. Je vais passer oui. là maintenant de la prière, donc je vais oui. aller à la prière et puis je dois faire, j'aurai un petit temps, je vais vous appeler et puis maintenant nous allons échanger, Il y a pas de problème. Ok. On va parler. Si vous voulez qu'on puisse enlever les hadiths, si je vais enlever, on va parler seulement de la Bible. La Bible et le Coran. On peut, on peut faire ça. Il n'y a pas de Ami, problème. quelque soit ce que vous voulez. Quelque soit ce que vous voulez. Moi, en tant, que musulman, oui. en tant que musulman, je me limite seulement à ce que je sais. Je ne je dire ah. je, je, je, je peux venir par exemple et puis, vous allez dire des choses par exemple que moi, je ne connais pas ou bien peut-être que je n'ai jamais entendu. Je vais vous dis carrément que ah, franchement c'est que vous avez dit je n'ai jamais entendu ou même c'est que vous avez dit je n'ai jamais vu parce que moi je ne suis pas un savant voilà moi je suis quelqu'un aussi qui est à la recherche de plus de choses donc yeah. si, je, euh, si je viens échanger avec vous et que par exemple vous dites des choses que je n'ai jamais entendu par exemple je vous dis automatiquement ah là ça je n'ai jamais entendu voilà en tout cas c'est fait signe de bonne foi pour vous dire que ou bien ça je ne connais pas là comme ça peut-être qu'en fonction de ça on pourra bien échanger il y a de choses que voilà euh, on pourra bien on pourra se dire et ainsi de suite. Donc euh, okay. voilà, tu même bon. un moment. Voilà, de temps je... Que je puisse aller prier. Bah, parce que je important. vous attends. Voilà. Donc yeah. euh, dès que je le temps je vous fais Je suis libre toute la soirée, toute la journée, toute la soirée, même n'importe quelle heure, je suis libre. Je vous attends. Donc, donc, euh, donc, ce, ce live-là, il a enregistré, c'est ça? Oui, oui. Je vais te, je t'envoyer te, je te, ça. Je vais tout de suite là. Je t'envoie ça. OK, pas de problème. Donc, euh, okay. voilà, laisse-moi le temps d'aller prier. Voilà. Parce que le vrai Dieu que vous devez adorer, là, c'est lui-là que je vais adorer comme ça. Et non Jésus. Parce que Jésus oh, était clair. Oh, on va il y voir. Pas, il n'y a pas de problème. Allez, okay, shalom. Ok, merci, shalom.